huit milliards. dix huit milliards c'est la somme que nous avons versée à vladimir poutine depuis un mois depuis qu'il a lancé son agression contre l'ukraine pour le simple achat d'énergie fossiles dix huit milliards qui financent sa guerre. Notre réponse doit reposer sur une sortie accélérée des énergies fossiles. Or dans notre pays monsieur euh, en france un géant de l'énergie comme total ne comprend toujours pas qu'on ne peut pas faire du profit au détriment du climat et des droits humains. Nous avons besoin d'une sortie rapide et définitive pour cesser de financer la guerre actuelle et éviter les conflits à venir du fait du dérèglement climatique. Mais où sont les grands travaux pour la rénovation et l'efficacité énergétique ou Pour l'interconnexion et les renouvelables Où est l'interdiction des vols des jets privés ou des vols à vide Où est l'aide si terriblement nécessaire à l'Algérie pour l'énergie solaire Où est la requête devant être faite à l'industrie de remplacer les 64% de gaz qu'elle consomme par des pompes à chaleur ou des solutions alternatives non, les solutions que vous proposez aujourd'hui, la prolongation à long terme des contrats de gaz de schiste comme ceux comme ce d'ENGIE, la construction de multiples infrastructures gazières, le stockage permanent du gaz, ne font que, dé que déplacer le problème, au détriment même de la paix que nous prétendons défendre.